L'idée de la journée délibérative, c'est qu'après trois mois de travail, trois déplacements sur le terrain, une plateforme de consultation, on avait besoin de faire un dernier point et d'analyser une dernière fois avec les personnes concernées directement, là où on en était de nos réflexions. On les avait invités au début, on allait à la rencontre pendant, et on voulait finir notre phase d'instruction avec elles directement pour échanger. Ce que j'attends c'est deux choses, c'est pour nous à réussir à vraiment rentrer dans la finesse de ces métiers, dans la finesse de, des pratiques de travail, de, de terrain, de qu'est-ce qui se joue, comment ça se joue concrètement, de rentrer dans la finesse du langage aussi parce qu'il y a un langage spécifique à prendre en compte et à ne pas vouloir dénaturer. Ce matin on est répartis tous en sous-groupes, euh, mélangés ensemble, éducateurs, assistantes sociales, formateurs, étudiants, conseillers du CESE et on réfléchit ensemble aux principaux enjeux, aux grands constats concernant l'évolution des métiers de la cohésion sociale. On a fait une petite restitution à l'instant, c'est une grande richesse à la fois dans les témoignages et aussi d'une grande convergence des points de vue sur ce qui fait sens, sur ce qui est important aujourd'hui par rapport à ce sujet. Par exemple, la place des personnes accompagnées à la fois dans l'exercice des métiers, mais aussi, pourquoi pas, dans la conception des formations ou des politiques publiques. Par exemple, sur le temps qui est une donnée essentielle pour pouvoir faire le métier correctement et aussi pour les personnes accompagnées ressentir toute l'attention dont elles ont besoin légitimement. C'est de la part des personnes qui exercent le métier ou qui se préparent à exercer ces métiers ou des personnes qui sont elles-mêmes accompagnées par euh, des travailleurs sociaux que viendra euh, une parole utile et qui viendra nourrir la réflexion des conseillers du CESE pour faire des préconisations qui seront euh, présentées euh, le 12 juillet prochain au CESE. Le CESE, c'est quand même une institution constitutionnelle qui permet aux citoyens de, de s'exprimer. On est les premiers concernés par le sujet qui est traité et on, pour une fois qu'on nous propose de, de participer à un exercice démocratique qui vise à préconiser des solutions sur les problématiques ciblées, eh bien là je me suis dit que bah, j'avais toute ma place en tant que, que futur professionnel sur les problématiques de formation mais aussi sur ce que j'ai pu voir euh, au sein de, mes, de mon exercice professionnel. Il y a la question de la place des personnes aussi. Je pense que c'est central dans, dans le sujet qui est traité, dans les problématiques du travail social. Et donc, si je peux porter aussi des préconisations, euh, cibler des problématiques euh, sur ce sujet, euh, en tout cas, moi, c'est ça qui m'anime. Je suis là pour alerter et montrer qu'il est urgent d'agir aujourd'hui pour les travailleurs sociaux et tout, tout le travail qu'on va faire j'espère qu'il va, il va, va y avoir une suite et que les préconisations vont être euh, suivies des faits et que ça va être assez rapide parce que le travail social et euh, le contexte la situation évoluent vite et le métier évolue vite que c'est extrêmement intéressant d'avoir le côté paritaire, d'avoir à la fois des personnes qui sont en formation, des formateurs, des professionnels, des familles, parce que je trouve qu'aujourd'hui la voix des familles, la voix des personnes accompagnées dans l'élaboration des politiques sociales, dans la construction des établissements, dans la construction des projets personnalisés, c'est quelque chose qui vit encore difficilement euh, réellement, qui est difficilement incarné dans le quotidien du travail social. Aujourd'hui, je trouve qu'on manque de visibilité sur l'endroit, sur la destination où on veut aller en termes de cohésion sociale. Et je pense que les travaux paritaires du CESE peuvent permettre justement d'élaborer une ligne directrice qui guide après les pratiques de chacun et de chacune. Il y a un sujet qui m'a beaucoup intéressé, euh, sur la participation des bénéficiaires. Et euh, j'en ai profité pour dire quelque chose qui me tient à cœur c'est qu'il faut qu'on pense à mettre la personne accompagnée au cœur, au centre de son accompagnement. Il n'est pas l'impression qu'on on lui impose des choses et qu'il doit juste suivre. On donne la parole aux personnes accompagnées parce que c'est lui qui est au cœur de son accompagnement. Ça m'a beaucoup intéressé. Nous venons de vivre une grande journée d'échange, une journée exceptionnelle qui restera un temps fort de la construction de cet avis sur les métiers de la cohésion sociale avec à la fois des témoignages poignants de pratiques de métier et aussi une mobilisation très forte de tous ces travailleurs sociaux qui ont répondu présents aujourd'hui pour euh, euh, améliorer euh, l'accompagnement des personnes euh, qui en ont le plus besoin. Donc euh, vraiment ça a été une grande réussite pour le CESE et pour euh, l'ensemble de ses travaux.